Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est jour de maintenance, on est même durant le down, on est sur la maintenance 1068, sable mouvant, Lilith a sorti une vidéo pour tout nous expliquer, on va y revenir et bien plus encore. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. Les amis, donc, comme je vous le disais en introduction, on est sur le down de la mise à jour et Lilith nous a sorti hier en milieu de journée une petite vidéo. Alors, fini Brian, fini Kevina, fini Kevin sur les vidéos maintenant. On est avec Angoose sur toutes les vidéos, comme vous allez le voir tout de suite. Une vidéo plutôt intéressante avec des infos pour certaines qu'on vous déjà. Mais au moins, là, on a un aperçu visuel. Donc Johnny, j'avais oublié son nom, Johnny et Angoose. Johnny, un prénom euh, traditionnel chinois, euh, bien évidemment, vous le savez. Donc, ils vont nous montrer le tombeau d'Osiris avec le nouveau système de brouillard. Et après, je vous ai récupéré des screenshots hein, de chacune des étapes importante de cette vidéo on va pouvoir en discuter, les il nous présente c'est la 068, c'est de la balle voyez voyez Angus d'ailleurs à droite, on a dû lui faire la remarque la dernière fois, lui dire, ton pull il était un petit peu court, hein, si vous vous rappelez hein. elle avait un croc top pour les plus puristes, hein. et donc là du coup elle a mis carrément un impair, hein. elle a rien en dessous mais en tout cas, elle ne montre plus rien on voit même que c'est pas à sa taille, regardez les épaules, donc je pense que c'est l'impair de Johnny, il lui a dit, tu peux pas faire une vidéo avec si peu de vêtements, du coup je te prête mon impair Hein. Donc il nous montre le nouveau système du tombeau d'Oziris Alors c'est intéressant ce nouveau système puisque je pensais que c'était le nouveau tombeau hein, Avec euh, justement du 5 contre 5 mais pas du tout hein. C'est le, les nouvelles règles du tombeau qui seront comme ça On ne verra plus, on aura un brouillard, on a des nouvelles récompenses, on, on a des... Nouvelle règle aussi, on va y revenir, hein. l'histoire du sandstorm, de la tempête de sable hein, qui vous empêche de voir sur un rayon limité. Vous ne pouvez voir qu'est-ce qu'il y a autour de vous et autour de certains, même de vos alliés. Hein. Il y a des skills aussi, 5 nouveaux skills. On va y revenir encore une fois, je vous ai fait des screens de cette vidéo, des passages importants. Là, il nous montre donc les skills. Ne vous inquiétez pas, on va les revoir dans le détail. Nouveau système donc pour cette ligue Osiris saison 7. Évidemment, je vous ferai des pronostics pour cette saison 7. Il nous montre aussi. Des nouveaux items à la forge et ils sont énormes. Les, le set de la gloire glorious, je ne sais plus quoi. Godest, très intéressant. Ils nous disent qu'il y a des nouveaux aussi items dans le store VIP pas, VIP. pas de nouveau système VIP, pas de nouveau niveau. Heureusement, parce que sinon on aurait eu mal à la tête déjà. C'est tendu d'aller chercher le VIP niveau 18. Il nous parle donc de tout le nouveau système. Qui est en place, bon, rien de particulier, rien de nouveau sur ces nouveaux tombeaux, excepté vraiment, je ne trouve pas que ce soit les skills, la grosse nouveauté de mon point de vue. C'est vraiment la tempête de sable, ils nous disent comment vont fonctionner les nouveaux systèmes, ils nous parlent aussi de choses qu'on sait encore une fois. Déjà, bon, ils brodent beaucoup sur cette vidéo, pourtant il y a vraiment des choses intéressantes, les 7 qu'ils nous ont montré, hein, on va y revenir. Il le sait qu'ils nous ont montré avec les items et tout bonnement. Énormissime, vous allez le voir Les stats donnent envie pour certaines Je pense qu'en défense de, euh, de ville ou de bâtiments Ça va être tout bonnement Un truc de dingue Si vous avez qu'à liker leur vidéo bah, Likez la mienne aussi euh, si vous l'avez aimé Et puis n'hésitez pas Bien évidemment à lâcher un colossal pouce bleu, ça fait toujours plaisir Donc ils nous montrent leur petit euh, bêtisier Comme d'habitude sur la fin En tout cas le décor est sympa hein. J'aime bien le lieu où ils ont filmé, c'est les bureaux de Lilith hein. Mais en tout cas la profondeur de champ est très sympa Une petite, Un petit raté pour Johnny Notre traditionnel prénom asiatique chinois Et Angouze Voilà pour cette vidéo c'était tout d'ailleurs On va revenir donc sur les passages importants Déjà on commence par le nouveau système Dark of Osiris, de tombeau d'Osiris donc ce que je vous ai dit, on revient sur les règles. Hein. Le nouveau système Dark Osiris, hein, sur la nouvelle carte, elle est obscurcie par une tempête de sable. Donc on ne voit pas plus loin que ce autour de sa troupe sur un rayon limité. On est, on est sur le point 2, il nous dit, hein, on va pouvoir voir sur une distance autour des bâtiments et autour de ce que voient les autres membres de notre alliance. C'est ça vraiment qui est intéressant ça va considérablement changer la manière de jouer. On ne pourra plus voir si l'adversaire, par exemple, arrive en masse sur un lieu. Et surtout si l'adversaire est en train de farmer massivement. Donc on ne pourra plus aller euh, par anticipation, à aller taper des farms. Ça se trouve, on va déplacer des troupes pour aller taper des farms et il n'y aura personne. On va faire un voyage pour rien. Dans les autres infos qu'on a également, c'est celle des skills. Alors, teardown. Alors je, je, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi. Bien évidemment, commentaire, mais si je dis pas de bêtises, tear down, mystical formation et valiant stand étaient des skills qui étaient déjà présents. En revanche, il y a cinq nouveaux skills, donc on va essayer de les trouver. Les cinq hein. timely support est un nouveau skill, ça augmente sur tous les alliés le speed of healing, la vitesse de soins pour les troupes. Sévèrement blessé, franchement, de 300%. pendant Ça a un cooldown de 720 secondes et ça dure pendant 180 secondes. Franchement, ceux qui soignent en tombeau, hein, ils claquent des boosts. Donc, je trouve que ce skill-là, il sert vraiment, vraiment à rien. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez une vision stratégique différente, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Deuxième screen de skill. Regardez, on a insatiable desire, celui-là, il me semble qu'on l'avait déjà. Bogdown down, au oh, diminue. La Bogdan je crois qu'il est nouveau, diminue la défense de 30 ennemis dans un rayon euh, autour, dans un, dans un rayon, ils ne disent pas la taille, hein, et 50% de march speed et 30% de, non de 30% de marche speed, 50% euh, de, non ça diminue, waouh c'est difficile, ça diminue, la défense de 30 sur un certain rayon de 50%, euh, de 30 ennemis de 50% et un marche speed de 30%. J'ai galéré. Hein. Pendant 30 secondes, cooldown 720. Pour moi, il est nouveau celui-là. Tempête de Sable existait déjà. En revanche, Sneaky Tactics serait le troisième. Sa grande hidden status, ça cache 30 unités. Bon, ok. Sympa cooldown 900 secondes. Donc, celui-là, il ne faut pas le rater parce qu'on ne peut pas le sortir souvent. 900 secondes, c'est 18 minutes, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout bonnement énormissime. 18 minutes. Non, non, c'est euh, moins que ça. C'est euh, 15 minutes. 15 minutes plutôt que 18 minutes. Il faut que j'apprenne à compter. Ensuite, Even Grace, on l'avait déjà. Pour l'instant, on a trouvé 3. To the death, on l'avait déjà. Aiden Sentry, il est nouveau. Ce qui veut dire que j'en ai compté un nouveau, à mon avis, qu'il ne l'était pas. que Aiden Sentry serait le quatrième. Ça permet de voir plus loin. On a déjà parlé de ce skill. Master, stratégie. Ça augmente euh, la destination. Blablabla. 3600 secondes de cooldown. 6 points. Aiden Sentry, c'est 0 points. Hein. On peut le faire gratos. 300 secondes de cooldown. Mais regardez, hein, le maître de la stratégie, hein, ça bouge 30 alliés. Ah là là, dans une destination, en 20 secondes. Ah, ça fait bouger, ça fait bouger 30 troupes. Hein, euh, en, ça dure 20 secondes. Et ça fait bouger 30 troupes sur une destination euh, qui est 20 secondes plus loin. Si je dis pas de bêtises, range tour target destination. Ah non, non, pas, je dis n'importe quoi. Ça bouge. 30 troupes à leur destination euh, sur une destination en 20 secondes. On prend que 20 secondes au lieu du temps du trajet. Ah Tu m'étonnes que euh, ça mette du temps. Une fois arrivé, les troupes bougées ont 50% de troupes attaque pendant 180 secondes. Eh, c'est cheaté de ouf celui-là. En revanche, euh, c'est une fois. On peut l'utiliser 3600 secondes, donc une heure. On peut l'utiliser qu'une fois durant le tombeau et on finit, sur... il est énorme celui-là Master Stratégie, hein. il va falloir bien l'utiliser et le dernier serait selon moi Total Vision donc comme il y en a que 5 de nouveau, il y en a un que j'ai dû dire qu'il était nouveau, il ne l'était pas, euh, on gagne 15 de visual alors on voit plus loin tout simplement et ça permet de voir plus loin que la limitation de la tempête de sable Bon là, ils sont sympas les skills mais le master stratégie, celui qui le claque, il va devoir vraiment bien assurer et pas le claquer n'importe quand. Ça va être très tendu le master stratégie, je suis impatient de le voir, impatient de vous commenter cette saison 7 de la Ligue Iris. On continue les amis avec les nouveautés et on va parler cette fois du nouveau 7 nouveau hein, qui a été mis à l'armurerie, à la Blacksmith, à la Forge. On commence donc avec la première pièce, hein, le sceptre, le scepter of the glorious goddess. Vraiment un sceptre intéressant, celui-là. Alors comment on l'obtient, j'en ai aucune idée, mais regardez. Les, ça nous donne un attaque de troupes, c'est généraliste, hein, donc c'est du leadership à mon avis. Attaque de troupes plus 15%, marche speed plus 3%, et on le voit, il fait partie d'un set complet légendaire. Puisque l'on a un set effect en dessous, je vous montrerai à la fin. J'ai récupéré les données du set effect. Hein, et en tout cas, si on lui met un icône iconique, si on lui met un, iconique, si lui met un attribut iconique, hein, plus 3 en attaque, c'est pas mal du tout. C'est même très, très propre. Le plus 3 en attaque, il fait vraiment plaisir. Mais c'est pas le mieux, en hein, attaque. vous savez. La défense est supérieure à l'attaque. Et euh, on a aussi la santé qui est, des, qui est supérieure à la défense. Deuxième. Pièce de ce set, vraiment intéressant. Le troupe attaque, plus 8%. Marche speed, cavalerie, plus 2%. Là, ça ça, ça concerne que la cavalerie, c'est étonnant. Attribut iconique, hein, base attaque, plus 3. Bon, pas mal ce casque, pas oufissime. c'est pas le casque du siècle, hein, même le skin, il ce n'est pas, pas une dinguerie. On est encore sur de l'attaque. Alors, au niveau des casques, hein, si on devait prendre un casque pour la cavalerie et prendre de l'attaque, il y a évidemment mille fois plus, mais si on veut le 7, hein, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Sur les casques hein, pour la cavalerie, il vaut mieux prendre la fierté du Cannes. plus 15% en défense de cavalerie. Franchement, celui-là, il déboîte largement ce casque. Hein. Mais encore une fois, on n'a pas de March Speed, même si c'est de plus 2%. Et ça diminue le nombre de pièces du 7 pour atteindre le plus 6. Troisième pièce de ce 7, le Plastron Plate of Glorious Goddess. Défense de troupes, plus 8%, là encore une fois c'est généraliste, hein. et marche speed de l'infanterie, plus 2%, et l'iconique attribut c'est base défense plus 3. Il est pas mal ce plastron, c'est pas le meilleur plastron du jeu, notamment pour l'infanterie, parce que l'infanterie vous prenez la cape d'espoir et vous avez plus 12% en défense, mais là, c'est pas que l'infanterie, c'est pour tout le monde. Je vous ai infanterie parce que le March Speed, c'est infanterie. Donc un plus 8 pour toutes les troupes. Encore une fois, on est bel et bien sur un set de leadership pour toutes les troupes sans exception. On continue donc et on passe sur les gants, les Gotlets of Glou Glorious Goddess, j'ai du mal à le dire. On a donc... La troupe défense plus 6%. Un marche speed des unités de siège plus 2%. Alors là, on est sur de la troupe défense. Si vous choisissez des gants spécifiques, évidemment, vous en avez plein qui sont mieux. La santé de la cavalerie, par exemple, pour en citer qu'un. Ou la défense de l'infanterie. Qui a plus 8 sur les prises sacrées. Mais là, encore une fois, c'est de la troupe défense pour. Toutes les troupes et pas seulement pour un seul type d'unité. Donc sur du leadership, c'est ce qui se fait de mieux selon moi. On passe à la quatrième pièce à présent. Si tu dis pas de baisse, la cinquième pièce même avec le bâton. On est sur les choses, hein, les choses du Glorious Goddess. Hein, troupe else plus 8% enfin avec un attribut iconique plus 3. Là, là il est intéressant et il est intéressant au-delà de simple 7 pour le leadership, la santé de troupes pour tout, plus 8, franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je le préférerais limite à Nuit éternelle qui donne plus 12, rien que pour mon infanterie. Non, franchement, celui-là, il vaut peut-être le coup d'être fait pour changer, pour une classe spécifique, hein, comme par exemple l'infanterie ou la cavalerie ou n'importe quel team. Parce que même pour la cavalerie, hein, on peut avoir... 1 plus 12 avec les cendres de l'aube, certes c'est mieux, mais... Mais on s'est dédié à la cavalerie alors que celui-là vous pourriez le mettre à tout le monde et le changer selon la situation si vous n'avez pas beaucoup de pièces légendaires. On continue avec non, la dernière pièce pardon, du set. Hein. Les bottes cette fois qui donne de la santé plus 6%. Alors la santé plus 6% c'est peut-être pas la meilleure pièce hein, puisqu'on peut avoir par exemple une défense plus 8 avec... Le retour de chiot, on peut avoir une santé de cavalerie plus 7,5 avec les bottes du désert infernal. Mais dans les bottes généralistes, plus 6, c'est pas mal du tout. Et avec toujours un March Speed cette fois pour les unités de siège de plus 2%. Là clairement, on est sur un set qui va faire plaisir pour la défense. Vous avez une troupe leadership pour, défense, pour défendre ou pour un rallye pour aller attaquer. Si vous avez les 6 pièces, hein, vous allez être vraiment, vraiment bien à mon avis. Puisqu'il y a des bonus qui sont très sympas. Regardez, je vous les montre. Alors... Ça doit être écrit en russe là pour le coup. Mais je vais vous le traduire. Je parle couramment russe bien évidemment. Plus, si vous avez deux pièces, c'est Troupe Défense plus 3%. Si vous avez quatre pièces, c'est Skill, Damage, Réduction plus 3%. Et si vous avez six pièces, c'est la Santé plus 5%. Alors Santé plus 5%, c'est énormissime. Mais pour l'avoir, il faut avoir... Toutes les pièces du 7 plus l'arme. Donc là pour le coup, ça va demander beaucoup de ressources. Mais le plus 5% de santé, c'est vraiment le bonus à aller chercher. Si vous avez le 7 complet, à mon avis... Vous allez être très très bien et ça va vraiment se battre au niveau des baleines pour aller chercher ce set là. Alors on ne sait pas encore à présent comment on obtient les pièces, ça n'a pas été annoncé. Est-ce que ça va être des pièces qui vont être en récompense du, euh, du tombeau d'Osiris, hein. est-ce qu'on va pouvoir l'avoir Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir dans un store ou dans un event dédié Est-ce qu'il va être ajouté au coffre euh, générique hein, qu'on a à la taverne Est-ce qu'on va pouvoir obtenir les plans Est-ce que ça va être une nouvelle récompense de KvK Sachant que ça sort en même temps que le tombeau d'Osiris, ça pourrait être intéressant de les mettre en récompense hein, du tombeau. Alors non pas que pour ceux qui vont loin, mais aussi dans le store. Alors oui, je rêve, on le sait, le store on le vide à chaque fois. C'est pas une dinguerie hein, le store du tombeau Osiris, mais laissez-moi rêver un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. Où vont apparaître ces pièces Comment va-t-on les obtenir Est-ce que ça va être en KvK Est-ce que ça va être en event Est-ce que ça va être dans le store VIP Il va être dans le coffre des plans Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il va avoir un event dédié ou pas On le verra très rapidement puisque le patch est en cours. Et dès qu'il sera fini, à mon avis, dans les jours qui viennent, Lilith va nous annoncer pas mal de choses d'ailleurs au niveau du set, ils disent dans la vidéo qu'il sera immédiatement disponible après la mise à jour, donc si vous êtes matinal, j'espère que vous avez vidé bien les stores parce que peut-être, peut-être, un des stores va être reset, c'est déjà arrivé une fois avec le store VIP, quand ils ont fait une mise à jour a mon avis, bien évidemment, ils sont loupés et ils nous ont mis un peu trop rapidement les items et ils ont reset le store. Et c'est un loupé, ça arrive qu'une fois. Mais en tout cas, on a pu vider deux fois le store VIP la même semaine. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette mise à jour. J'espère qu'elle ne va pas déborder puisque je vous publie cette vidéo durant le down et qu'elle va bien durer que 3 heures au pire. Si elle déborde, on aura ben, 100 gemmes de plus par heure supplémentaire. Est-ce qu'ils battront leur record de 12 heures de down Je ne l'espère pas, mais ça nous avait rapporté 1200 gemmes. Ça faisait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne.